Un visage fermé, des yeux plissés, inondés de noir, nos pensées, c'est si facile de s'apitoyer. Regarde le monde, regarde, observe tout et garde, c'est ton cœur qui sauvegarde. On se projette vers demain, on silence main dans la main. Pourquoi penser à demain Demain ne sert à rien On pense faire du bien Au final, il n'y a rien Regardez aussi loin On n'en a pas besoin Pensez d'abord à demain Fais tourner la tête pour rien Profitez de l'instant Plonger entièrement dans la vie conjugale au présent, ressentir sa puissance à chaque instant. Et il suffit de laisser aller, ouvrir son cœur, le laisser transpirer. Des sourires par millions échangés La vie se conjugue au présent Des rires, des sourires puissants Faire éclore du soleil chez les gens Lève le matin, ne te pas du soir. Remercie, heure ce serein et par écrire ton histoire. On rencontre son destin sur des voix prises pour pas le voir. Au détour d'un chagrin, quand on risque sans le savoir. Le cerveau bon réfléchit bien, mais c'est le cœur qui comprend. Je reviens de très long chemin, j'ai marché sans trop de gens. J'ai eu froid, j'ai eu faim, comme plein d'autres indigents. Côtoyer l'indécent du quotidien stressant. Au lendemain angoissant, mirage qui nous enfume, on présent Et la vie, c'est jusqu'au présent. Regardez aussi loin, on en a pas besoin. Pensez d'abord à demain. Tourner la tête pour rien, profiter de l'instant, s'y plonger entièrement, la vie se conjugue au présent, ressentir sa puissance à chaque instant. C'est si simple d'être heureux, il faut se dire « oui je peux » Ne pas se retourner, ce n'est qu'un jeu La vie se conjugue au présent, le reste nous fait perdre du temps Sur ce chemin on danse gracieusement